Bienvenue dans notre nouvelle émission à la découverte de nos régions. Aujourd'hui dans ce premier épisode, nous allons découvrir ensemble un premier monument. En effet, c'est un grand sportif apparemment qui a découvert une fontaine perdue au milieu des bois. Notre envoyé spécial Edmond parle trop vite et actuellement sur les lieux. A vous Edmond Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission, à la découverte de nos régions. Nous sommes ici réunis pour découvrir un nouveau lieu atypique. Un monsieur nous a contacté récemment pour nous en parler. Monsieur euh, Attendez. Oh. Bonjour monsieur, quel est votre nom Bonjour, euh, je m'appelle Jeannot Duchesse. Et votre femme euh, Gilberte. Et d'où venez-vous Je viens de Nancy euh, et euh, je viens à pied ici tous les matins. D'accord, et comment avez-vous découvert ce nouveau lieu atypique et eh bien, ce matin, je me suis promené et ici et je me suis tollé dans l'escalier, j'ai je, je, fait des pompes dans l'escalier. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai découvert ce monument spécial. D'accord. C'est glauque ici un peu quand même. Ah. Hein. Nous allons maintenant parler de cette fontaine avec monsieur Jeannot. Oh, laissez-moi ah. De toute façon, j'en ai marre. C'est glauque ici, il fait froid. Ce soir, j'ai mon match. Euh... Ah, ah, ah Qu'est-ce que c'est Edmond, mais répondez Que se passe-t-il, Edmond On a perdu le signal vidéo. Excusez-nous pour ce léger problème technique. Merci d'avoir regardé ce premier épisode de à la découverte de nos régions. On se retrouve très bientôt pour la suite. À la prochaine. Vous pouvez envoyer la pub.